les expériences avec Dieu. Détéronome 34, 10, dit, j'aimerais que vous lisez ça, ce sera à lire à la maison. Voici bon, si on a le temps, on peut le lire. Détéronome 34, 10, merveilleux passage. Paris,